Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous tous d'être connectés en temps et en heure pour ce live meeting. N'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter et dialoguer tout au long de l'événement. Bienvenue. Merci à nos deux intervenants qui sont avec nous ce soir. Et, euh, et donc, du coup, ce soir, on est tous là, connectés pour le live meeting de Signy et Uco, qui est en levée de fonds citoyenne pour la première fois euh, sur l'ITA. Euh, du coup, moi, je me présente, Salambo Silva, je suis euh, euh, au sein du pôle relations investisseurs et euh, je, je travaille chez l'ITA depuis euh, 3-4 ans. Donc, je suis désolée pour tous les mails que j'ai pu euh, vous envoyer. Euh, et euh, j'ai accompagné du coup plus d'une trentaine d'entrepreneurs de, dans, dans leur levée de fonds et, euh, et je suis très contente de pouvoir euh, gérer cette, cette levée de fonds. Euh, du coup pour euh, les petits rappels de, du déroulé de l'événement de, de ce soir, donc on va donner euh, la parole aux deux membres de Signioco qui sont avec nous ce soir pendant 10-15 minutes, ils vont vous représenter donc l'activité, euh, qui sont, pourquoi cette levée de fonds, et euh, ensuite on euh, ouvrira une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à, à poser toutes vos questions euh, soit sur le chat, soit dans l'onglet questions qui est juste en dessous euh, à gauche du chat. Et, euh, et puis je pourrais en, en inviter certains, si vous, si vous le souhaitez, si vous êtes présentable derrière votre caméra, euh, n'hésitez pas à monter sur scène, ce sera plus dynamique. Euh, du coup, peut-être pour rappeler un petit peu les, les conditions de, de la levée de fonds avant de, avant de commencer, donc pour rappel, ce, la levée de fonds est prévue donc, en obligation. Euh, donc si vous n'êtes pas familier à ce produit financier contrairement aux actions vous ne devenez pas vraiment actionnaire mais euh, vous devenez plutôt obligataire donc vous investissez en dette vous allez donc prêter euh, du capital assigné ou co pour qu'il puisse euh, continuer à développer l'activité et euh, ce qui est prévu du coup c'est que l'investissement durera euh, 5 ans il y aura un taux d'intérêt euh, versé chaque année euh, de 6% et le capital sera remboursé euh, sur les deux dernières années à 50%, donc en années 4 et 5, et euh, il y aura une prime d'impact en plus euh, d'un pour cent euh, indexé du coup euh, en plus des 6% euh, par an, euh, si toutefois Sini euh, ne respectait pas les, les, les critères d'impact, mais euh, on est sûr qu'ils vont qui vont les respecter. <rire> Donc, c'est 6 et au grand max, 7 par an. Donc, c'est une belle, belle obligation qu'on vous propose pour 2022. Euh, le dossier d'investissement n'est pas encore disponible, mais vous l'aurez bientôt. Il est en finalisation de notre côté. Donc, ce sera de la documentation en plus pour que vous puissiez avoir vraiment toutes les cartes en main pour prendre votre décision sur l'investissement. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais remettre le lien, mais n'hésitez pas à, à enregistrer une intention d'investissement pour jauger combien vous seriez prêt à investir dans, dans CINI. Et un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Euh, il y a eu un, beaucoup d'accélérateurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur les intentions. Donc, on était à, à 150 k euh, en début de semaine et on est à 240 k euh, aujourd'hui. Donc, euh, bravo, à, bravo à vous, CINI Ouko, et merci à, à vous, investisseurs. Bon, bah, écoutez, je ne vais, je vais pas... Euh... Monopoliser la parole plus longtemps. Je vois qu'on est déjà à 25, c'est chouette. Euh, Louise et Julien, je vous laisse vous présenter et je vous laisse la scène pour un petit moment. Euh, je vais commencer. Du coup, je suis Julien Dessay. Euh, je travaille chez Signyoco depuis 12 ans euh, et je suis aujourd'hui directeur général de la structure après avoir occupé plusieurs autres fonctions euh, au sein de celle-ci. Et bonsoir à tous, donc euh, moi je suis Louise Swistek et je suis la directrice administrative et financière de Simioko depuis quelques mois. Euh, voilà, J'étais ravie d'avoir euh, pu rejoindre cette structure et du coup on a une présentation, euh, je vais vous partager mon écran euh, pour vous montrer un peu euh, qui on est. Alors... Hop, il faut que je me mette sur la présentation, sinon ça ne marche pas. Est-ce que c'est bon Hop. Donc nous sommes signés au euh, Nous existons, comme je le disais, euh, Alors moi j'étais là au début depuis 12 ans. Euh, notre métier, euh, c'est de créer des tiers lieux culturels. Donc on pourra peut-être revenir sur cette notion. Euh, donc, la spécificité de la structure, c'est qu'à la base, nous, on vient plus du monde euh, de la culture et notamment du spectacle vivant. Euh, donc, historiquement, les, les associés fondateurs, qui sont au nombre de, sac, de cinq, euh, viennent tous du spectacle vivant et étaient spécialisés dans la gestion de salles de concert qui avaient une programmation euh, pluridisciplinaire, donc il y avait de la musique, mais pas que. Et petit à petit, euh, on s'est orienté vers les tiers-lieux avec la fondation de plusieurs projets sur lesquels on reviendra. Euh, aujourd'hui, on crée et on exploite des tiers-lieux culturels en direct. Donc aujourd'hui, euh, il y a cinq établissements qui sont gérés en direct, euh, dont trois qui font partie directement du groupe. Euh, comme on était hyper sollicité pour aider des gens à monter d'autres lieux parce qu'ils voyaient ce qu'on faisait ils avaient envie de s'en inspirer on a commencé une activité de formation en septembre 2017 là on en est à 225 personnes formées mais c'est même chaque mois ça, ça, ça continue d'évoluer donc en gros une formation de 40 heures qui est un peu une sensibilisation à tout ce qu'il faut faire pour monter un tiers lieu et un programme d'incubation qui lui a été lancé en début 2020, où on accompagne sur six mois des projets pour qu'ils puissent, au bout de ces six mois, tourner la clé de la porte et être ouverts au public. On fait également du conseil et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des porteurs de projets, donc qui vont moins être des porteurs de projets collectifs, ou particuliers, mais qui vont plus être des propriétaires fonciers, des collectivités, des aménageurs qui vont avoir des projets de tiers-lieu au sein de, de programmes urbanistiques, ou pour valoriser et utiliser du foncier qui serait disponible. Et puis enfin, on commence à réfléchir à une activité foncière, on reviendra là-dessus dans les minutes qui viennent juste pour faire un petit panorama de nos lieux, aujourd'hui, on a la recyclerie, donc la recyclerie, c'est un lieu qui a plus de sept ans maintenant, donc il y a un tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est un lieu qui va fédérer des acteurs à travers un certain nombre d'activités qui vont cohabiter au sein d'un même espace pour générer finalement des, des dynamiques territoriales de transformation de la société au sujet de de, de plein de sujets différents, donc chaque lieu a une thématique bien précise. La recyclerie, c'est vraiment l'éco-responsabilité sur lequel il y a un focus. Euh, il y a le, la cité fertile qui est donc le lieu le plus récent, qui est le seul lieu transitoire et on y reviendra, qui se trouve à Pantin. Donc la recyclerie, je ne l'ai pas dit, mais c'est dans le 18 e à Paris. Et la cité fertile, c'est donc à Pantin, dans un quartier politique de la ville. Et là, la thématique, c'est vraiment de parler de ville durable. Euh, on a le pavillon des canaux qui est donc dans le 19 e à Paris, euh, qui est donc plus un, un lieu qui parle d'égalité, de mixité, de diversité. Et puis enfin, on a deux lieux qui sont la machine et le bar à bulles, qui ne sont pas dans le groupe, mais qui sont gérés par nous dans le cadre d'un contrat de prestation de service auprès du propriétaire, euh, qui sont là pour le coup des lieux plus culturels. Donc, c'est un peu notre ancien métier, mais c'est un métier sur lequel... Euh, Toujours envie de travailler parce que c'est aussi euh, notre passion, donc, lieu culturel, euh, principalement musical, mais pas que. Voilà. Euh, Peut-être pour vous expliquer envie. du coup en fait, euh, comment fonctionnent un peu nos lieux euh, en fait le modèle économique c'est vraiment d'avoir un panel de métiers euh, à l'intérieur de ces lieux en fonction aussi des thématiques euh, que Julien vous a présentées pour un peu faire vivre les lieux euh, donc le modèle économique il est hybride puisque l'objectif euh, c'est que et la réalité c'est que nos lieux sont accessibles et sans obligation de consommation donc tout le monde peut aller euh, dans nos lieux euh, gratuitement et disposer des contenus culturels, solidaires et éducatifs de toute la programmation qu'on met en place dans chacun de nos lieux. Pour pouvoir faire ça, euh, on a euh, du coup euh, mis en place des autres activités rémunératrices euh, et c'est principalement nous autour de l'activité boisson restauration euh, qu'on parvient à équilibrer euh, l'exploitation de ces tiers lieux euh, culturels solidaires. Euh, près de 70% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui euh, au global et donc dans chacun des lieux euh, provient vraiment de cette activité là euh, à côté euh, on a aussi euh, une partie importante qui est la privatisation de nos lieux euh, nos lieux sont privatisables pour des clients qui peuvent être des entreprises privées ou des collectivités euh, ou euh, des associations, enfin des structures qui veulent privatiser euh, pour euh, organiser des événements. Et donc ça, ça représente aussi une, une partie de notre chiffre d'affaires. Euh, enfin, Julien en parlait, on a développé d'autres activités qui vont, elles, vont permettre de diversifier nos revenus et euh, d d de représenter des activités aussi génératrices de marge. Donc la formation et le conseil, aujourd'hui ça représente environ 660 000 euros de CA sur 2021 et euh, ce sont des activités en croissance, l'activité euh, de formation, on développe tout un catalogue euh, de formation euh, et donc on va avoir euh, de plus en plus euh, d'apprenants. Le conseil également, euh, on... A fait tout un travail commercial qu'on continue euh, et qui nous fait qu'on a beaucoup de demandes entrantes pour des missions de conseil euh, tout ça ça nous permet donc d'avoir euh, un modèle économique hybride avec donc, des revenus qui nous permettent ensuite euh, d'avoir des associations à, reliées à chaque lieu qui elles vont euh, diffuser créer la programmation culturelle artistique solidaire et diffuser euh, tous ces contenus euh, gratuitement euh, du coup, on vous a mis un peu les chiffres. Alors là, ça correspond à 2019, qui correspond un peu à la dernière année pleine pour nous, puisqu'on a eu euh, à gérer la crise du Covid. Euh, mais euh, l'idée, c'est de vous dire que grâce à ce modèle, aujourd'hui, chacun de nos lieux euh, est sur un modèle rentable. Euh, on arrive du coup à, à avoir des résultats d'exploitation positifs. Euh, la petite particularité de la cité fertile est que euh, c'est un lieu... Euh, c'est une occupation temporaire euh, et que donc euh, le montant des travaux euh, a, été, euh, a dû être amorti sur un temps court et donc on a des lourds amortissements, euh, mais en dehors de ces lourds amortissements, aujourd'hui euh, et même en 2021, euh, on réussit à sortir un résultat, un EBE, donc avant les amortissements positifs. Euh, on peut peut-être, coup, vous parler des objectifs de développement. Julien, je te laisse peut-être raconter un peu le, en gros avant de présenter les chiffres. Alors, nos objectifs de développement, euh, bah, c'est surtout de fonder de nouveaux tiers-lieux et c'est un peu le, le sens de la discussion euh, qu'on a là. Euh, donc, euh, l'idée, c'est aussi de, bah, de partir dans d'autres régions de France notamment parce qu'on est énormément sollicité pour faire ça et c'est aussi quelque chose qu'on a envie de faire euh, aujourd'hui on travaille dans des des, des territoires assez urbains ou, en, ou dans des quartiers politiques de la ville, ce qui n'est déjà pas la même chose. On a envie aussi de fonder des lieux et de se mettre aussi en soutien de certains porteurs de projets. Euh, et on y reviendra, on a, on a des projets qui sont, qui sont sur ce mode-là euh, pour fonder de nouveaux tiers-lieux qui vont correspondre à nos, à nos thématiques fétiches euh, qui sont euh, sur l'écologie et, et le social et la solidarité. Euh, donc là, on a modélisé des objectifs de développement euh, assez clair pour le court terme, autour de trois lieux, dans un premier temps, dont un de ces lieux, ça sera aussi la suite de cités Fertile on y reviendra. Et donc, pour la partie plus chiffrée, je laisserai aussi Louise en parler. Après, ce qui est sûr, c'est que on a évidemment l'activité formation et conseil qui est hyper importante pour nous, parce que même si elle est relativement marginale dans nos revenus aujourd'hui, même si ce sont quand même des montants significatifs, en termes d'impact et de levier euh, sur l'impact, c'est hyper important parce que ça nous permet d'accompagner d'autres projets de tiers lieux que nous, on n'opérera pas euh, en direct, mais au moins, on peut aider des porteurs de projets euh, à monter des, des tiers lieux sur leur territoire. Parce que nous, on a la conviction que les tiers lieux sont un vrai outil de transformation euh culturelle, euh, sur les questions euh, écologiques et sociales, et on a envie qu'il y ait un maximum de tiers-lieux euh, en France, euh, quand ça fait sens évidemment sur les territoires, mais l'idée c'est de pouvoir accompagner euh, les porteurs de projets ou les collectivités notamment qui ont euh, le projet de d'appuyer de, ce type de dynamique. Et du coup, en chiffre un peu, ce que, ce que cet objet, comment ça se traduit, ces objectifs, euh, euh, sur nos lieux existants, euh, c'est de retrouver, euh, de consolider les lieux existants en retrouvant les niveaux d'exploitation qu'on connaissait pré-Covid. Euh, donc, on ne prévoit pas de croissance interne à nos lieux. On, voilà, on, on va retrouver, et on, on a commencé sur les mois euh, d'octobre, novembre, à retrouver des, des niveaux d'exploitation euh, qui étaient... Euh, au même niveau, voire meilleur parfois, que 2019. Bon, là, on va voir comment la situation évolue. Mais en tout cas, on, on maîtrise euh, plutôt bien, euh, on maîtrise très bien euh, l'exploitation de ces lieux et on a bien géré, on a passé la crise sans, de, sans casse. Euh, L'ouverture de deux nouveaux lieux, voire trois, euh, ça peut se faire, euh, du coup, euh, on, a des, on va vous présenter des, des projets euh, qui sont concrets. Mais pour modéliser tout ça financièrement, on est vraiment parti de ce qu'on savait faire, de la manière dont on a repris les chiffres qu'on maîtrise, comment on sait gérer un lieu qui fait 200 mètres carrés, un lieu qui fait 1000 mètres carrés, quels sont les ratios. Donc tout ça, c'est des chiffres qui sont très maîtrisés aussi. Euh, sur le développement de la formation, comme je disais, on a tout un catalogue qui se développe avec donc une offre qui se développe. Euh, on a une stratégie euh, euh, aussi de renforcement de l'équipe euh, avec euh, l'embauche prévue euh, d'un business développeur qui va pouvoir euh, travailler là-dessus et euh, permettre euh, à cette activité euh, de croître. Euh, c'est hyper important pour nous puisque comme le disait Julien, c'est aussi euh, à travers ça qu'on améliore et qu'on va, va démultiplier notre impact. Euh, on va avoir donc un CA qui se diversifie euh, par activité avec le, la formation et le conseil qui, qui se développe et une rentabilité d'exploitation qui croît. Donc euh, avec l'objectif c'est de retrouver nos, nos niveaux d'exploitation positifs dès cet exercice euh, et d'avoir une marge qui croît euh, grâce à, à la fois à l'arrivée de nouveaux lieux et la diversification des revenus euh, par d'autres activités. En termes d'impact, euh, donc euh, l'objectif c'est de d'avoir euh, autour de 500 000 personnes, euh, ce qui est à peu près ce qu'on parvient à, à, à mobiliser. Alors, en Temps normal, à nouveau, euh, donc de toucher euh, voilà 500 000 personnes euh, autour de 500 000 personnes par an pour les sensibiliser, donc à l'éco-responsabilité euh, et à nos autres thèmes euh, de solidarité, des qualités euh, de féminisme, toutes les thématiques qui sont abordées dans nos lieux. On organise en temps normal environ 1000 événements euh, par an, donc euh, qui sont à nouveau ouverts à tous, puisque nos lieux sont. Euh, sont accessibles gratuitement. Euh, L'objectif, c'est de créer euh, une vingtaine d'emplois en plus de ceux des 130 euh, emplois qui sont déjà euh, dans le groupe SignoCo, euh, notamment grâce à la création ou l'ouverture de nouveaux tiers-lieux. Euh, et ensuite, euh, sur la formation, le campus des tiers-lieux, c'est euh, vraiment d'avoir euh, 250 personnes formées par an euh, et du coup une dizaine de projets euh, incubés euh, par an euh, pour créer euh, de nouveaux tiers-lieux dans toute la France. Euh, donc, en fait, pour réaliser tout ça, euh, l'objectif, c'est de réaliser une levée de fonds euh, et c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui euh, tout ça. Euh, la première étape euh, de notre levée de fonds, c'est celle pour laquelle on se parle aujourd'hui. Euh, c'est donc une levée de fonds au niveau de la holding. C'est la holding qui émet les obligations. Donc, c'est la structure qui va détenir ensuite euh, toutes nos structures d'exploitation, euh, de la, de la société d'exploitation de la recyclerie, du pavillon des canaux, euh, de la cité fertile, également la, euh, qui détient en partie euh, la société qui détient les murs, de la recyclerie euh, donc c'est cette structure qui fait une levée de fonds et l'objectif c'est bah, d'accélérer le développement c'est ce qu'on vous disait donc euh, ça va être à la fois euh, de créer une foncière pour avoir un outil qui nous permettrait euh, d'acheter euh, l'immobilier de nos nouveaux lieux euh, les nouveaux lieux ça peut être euh, plein d'options on peut avoir des options d'achat on peut avoir des bails amphithéotiques des bails commerciaux en tout cas l'objectif c'est d'avoir tous les outils en main euh, pour pouvoir lorsque des des opportunités intéressantes se présentent, y aller. Donc euh, là, euh, un des objectifs, c'est de créer cette foncière. Ensuite, on a la, la Cité Fertile 2, euh, qui est un de nos objectifs, je laisserai peut-être Julien vous présenter un peu plus en détail euh, ça par la suite, il y a une slide dédiée, la création des nouveaux tiers-lieux dont on vous parlait, euh, donc voilà, euh, l'idée c'est d'avoir euh, à chaque fois un montant euh, de fonds propres à injecter dans ces nouveaux lieux, et euh, évidemment, euh, puisque tout ça va nécessiter quand même de structurer et de continuer à renforcer euh, le, le groupe en termes de staff, euh, c'est de, de renforcer aussi euh, ça, et donc euh, il y a des embauches prévues, pour continuer à structurer le groupe et absorber sereinement la croissance qu'on prévoit. Euh, ensuite il y a d'autres étapes euh, à cette levée de fonds euh, mais qui arriveront plus tard en fait une fois que certains projets euh, seront identifiés, éventuellement des levées de fonds euh, au niveau de la foncière, euh, Si, euh, quand on identifie des lieux à acheter on pourra aussi euh, faire intervenir des investisseurs à ce moment là et puis au moment de la Cité Fertile 2 éventuellement euh, si on a des gros investissements on pourra faire une levée de fonds sur la Cité Fertile. En tout cas toutes ces... Les étapes sont indépendantes les unes des autres. Euh, on n'est pas euh, dépendant de la réalisation de tout. Euh, et c'est vraiment là la première étape qui est pour nous euh, la plus importante pour amorcer ce développement, pour euh, vraiment sereinement euh, lancer les nouveaux lieux, euh, consolider notre cité fertile et, euh, et, et euh, consolider le groupe. Et donc, les projets de nouveaux tiers-lieux, c'est peut-être aussi euh, ce qui sera le plus parlant pour vous. Alors il y a déjà la Cité Fertile 2, euh, donc aujourd'hui la Cité Fertile c'est euh, une occupation temporaire d'un site SNCF qui a été vendu euh, à la collectivité de, de Est-Ensemble Pantin euh, pour faire un éco-quartier, donc euh, la Cité Fertile ne restera a priori pas sur l'emprise sur laquelle elle est, euh, mais ce qui se passe c'est que Cité Fertile ça a été un un, un très beau projet, et ça l'est toujours, et c'est un projet qui a vraiment répondu à des attentes de territoire et de public, donc euh, nous, on a envie de continuer cette démarche-là, idéalement proche euh, du site actuel, donc si ça peut être à Pantin, c'est super, euh, si c'est proche, c'est encore mieux, euh, mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de pérenniser ce projet sur un autre site qui soit de même ampleur. Aujourd'hui, c'est 10 000 2 euh, dont à peu près euh, 60 d'extérieur, ce qui est assez important pour nous parce que tous nos lieux ont toujours euh, laissé une grande place euh, au végétal. Et pour nous, c'est très important d'avoir de l'extérieur et ça permet aussi d'avoir euh, des espaces euh, attractifs pour pas mal de publics. Donc ça, c'est important pour nous. Et la démarche pour trouver cette nouvelle cité fertile, c'est que finalement, on a un peu renversé ce qui se passe en général pour les émergences de projets. Il y a souvent des appels à manifestation d'intérêt qui sont délivrés par des mairies, par des propriétaires fonciers. Euh, là, on a renversé la logique. Euh, on a lancé ce qu'on a appelé un appel à intérêt territorial, c'est-à-dire que c'est nous euh, qui proposons à des collectivités de candidater pour accueillir la Cité Fertile 2. Donc c'est une, une démarche qui est en cours. Là, Donc, on est en, en contact avec. Euh, Quelques collectivités qui sont intéressées euh, dans la petite couronne parisienne pour accueillir Cité Fertile 2. Euh, donc nous avons bon espoir de pouvoir concrétiser ce projet à, à très court terme, euh, étant donné qu'en plus, la fin de Cité Fertile 1 est prévue pour octobre 2022, donc le temps presse. Voilà. Euh, comme projet aussi euh, en cours, euh, on a la Allo Cheminée qui est un projet à Toulouse, euh, qui est sur un ancien site euh, aéronautique qui s'appelle le CEAT, dans le cadre d'un nouvel éco euh, Ce projet-là, bah, c'est de l'achat. Euh, c'est de l'achat d'un bâtiment euh, mi-rénové, mi-construit, euh, sur lequel on est en train de travailler. Euh, L'idée, là, c'est vraiment de faire un, un tiers lieu qui sera basé quand même sur le modèle de la recyclerie avec un focus sur euh, l'éco-responsabilité. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est très avancé. On est en train de bosser avec les architectes pour, pour finaliser euh, eh bien, le, la demande de permis de construire et puis euh, sécuriser l'achat avec le promoteur qui nous vend ce bâtiment, qui est Altaria, que euh, donc ça c'est un projet euh, sur lequel on travaille depuis quand même bien 2-3 euh, ans euh, et qui euh, est en train de se concrétiser donc là on est plus sur un horizon d'ouverture autour de 2024 euh, mais ça se travaille et puis enfin le dernier projet qui est assez d'actualité pour nous parce que nous vous parlons en direct de Béliland Je crois qu'on n'entend plus. Euh, Julien, est-ce que vous m'entendez moi Ok, alors je vais euh, reprendre la suite de Julien. Je pense qu'il est déconnecté. Ah, ah, ça y crois... est. Oui, bah, je suis drôle. On n'a pas du tout entendu euh, l'explication de propice. On était en... ça, je pense que ça a coupé mmh. quand justement, on était à Belle-Île. Euh... Voilà, avec une connexion un peu précaire à Belleville, pour rien vous cacher. Euh, et du coup, Propice, euh, c'est un lieu euh, qui va se monter euh, dans un ancien euh, bagne euh, qui, est, euh, qui jouxte le Fort Vauban à la citadelle Vauban, à Palais, euh, au Palais, qui est donc la plus grande commune de Belle-Île. Euh, le projet, là, c'est un projet de tiers-lieu euh, qui va être avant tout culturel, mais qui va être beaucoup basé sur euh, la production audiovisuelle avec des studios de montage, des studios d'enregistrement, des résidences d'artistes. Euh, il y aura évidemment aussi une activité publique euh, avec de la programmation euh, culturelle, euh, une activité de café-restauration, euh, un petit concept store qui mettra en avant des artisans locaux. Euh, c'est pour le coup là pas de euh, l'achat, mais c'est un bail amphithéotique signé avec la mairie euh, pour 42 ans. Euh, donc un projet de très très long terme. Je ne sais pas où nous serons dans 42 ans, mais j'espère qu'on sera toujours à Euh Et donc ça, ce projet là, euh, il est euh, pour euh, programmer, pour ouvrir en 2023, à la fin de l'année. Voilà. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a à peu près toutes les semaines de nouvelles sollicitations de, de collectivités, de promoteurs et d'aménageurs. Euh, donc aujourd'hui, on est plus dans une logique d'être euh, à devoir bien identifier les projets qui sont les plus euh, intéressants à la fois pour les territoires et puis les plus euh, rationnels économiquement. Donc, comme le disait Louise, l'idée c'est d'avoir aussi un panel de modalités d'intervention qui soit plus large. La foncière doit nous aider à faire ça, sachant que l'acquisition euh, d'immobilier, pour nous, ce n'est pas une fin en soi. Euh, nous restons des, avant tout des exploitants et des, et des régisseurs, des concierges de tiers lieux. C'est vraiment ça notre métier, c'est là qu'est notre savoir-faire à, à la base. Euh, mais c'est sûr que l'outil foncière peut nous permettre de développer de, des projets sur un temps beaucoup plus long euh, que de l'occupation temporaire par exemple. Euh, Aujourd'hui, l'occupation temporaire à Cité Fertile, on en est très heureux parce que ça permet de développer des dynamiques hyper intéressantes et, et de faire émerger des besoins non pourvus pour les populations. Euh, mais c'est un peu un déchirement euh, d'arrêter des projets qui sont finalement juste en train euh, de faire émerger des choses qui sont hyper intéressantes pour tout le monde, et, et ce n'est pas forcément euh, l'objet de notre activité, ce n'est pas ça qu'on a envie de faire. Voilà. Je crois que nous avons fini, et maintenant, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Julien Louise. C'était très clair et, et très chouette. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je parle pour moi, mais j'espère que nos internautes ont apprécié aussi. Euh, bah écoutez, du coup, on va, euh, on va attaquer les questions. N'hésitez pas à les poser euh, soit sur le chat, soit dans l'onglet dédié. Euh, J'essaierai de, de les synthétiser. Du coup, on va commencer par, euh, par la première euh, qui euh, nous vient de Steph et qui demande est-ce que cette levée de fonds va servir pour un projet précis ou est-ce pour le financement global de l'activité Donc Vous l'avez très bien présenté, si vous voulez rajouter des, des éléments dessus, n'hésitez pas. Euh, ben non, mais c'est vraiment pour financer du coup euh, l'activité au global, puisque c'est la holding euh, qui lève euh, des fonds et que euh, ça, les fonds seront euh, euh, fléchés à la fois euh, sur euh, l'outil de la foncière, sur les, les nouveaux lieux, sur le, le, le, la suite de cités fertiles. Euh, donc voilà, on lève euh, au global pour financer euh, tous nos projets de développement. Super, merci beaucoup Louise. Steph, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à nous le demander dans le, dans le chat. Euh, on a une deuxième question de, de Marine. Euh, donc là, je reconnais bien les, les investisseurs de l'Ita qui sont intéressés par les, la mesure de l'impact euh, et qui nous demandent comment mesurez-vous les critères d'impact comme le mieux vivre ensemble et l'appropriation des enjeux environnementaux. Donc ça, c'est des éléments qui étaient précisés et présentés dans, dans la fiche projet. Euh, Peut-être là-dessus, moi, je peux juste faire une petite introduction sur le fait que euh, sur l'Ita, on va définir, enfin, l'analyste en charge de, du suivi va définir euh, avec Cini et Uco, donc des, des critères qui vont pouvoir mesurer dans le temps. Ce n'est pas forcément une démarche euh, sur lesquelles les entreprises sont déjà, enfin, euh, euh, qui le réalisent déjà. Donc souvent, elles doivent le mettre en place pour la levée de fonds ou après la levée de fonds. Donc euh, je ne sais pas si c'est euh, déjà d'actualité pour, euh, pour Cini. En tout cas, euh, voilà. Si ce n'est pas encore mis en place, ce sera, ce sera fait dans les prochaines années. Mais je vous laisse répondre si jamais alors, vous avez des éléments là-dessus. Alors nous, on fait déjà beaucoup de travail là-dessus, euh, sachant que c'est un peu particulier finalement le tiers-lieu, parce qu'on est aussi un agrégateur de dynamique territoriale. Donc euh, c'est sûr qu'un de, de nos chiffres... Euh, classique pour mesurer un peu notre, notre impact, ça, ça va être nos fréquentations. Après, c'est sûr que nous, on va aller plus loin que juste la fréquentation, parce que clairement, euh, on peut mesurer assez facilement le nombre de personnes qui vont, qui vont euh, assister à un atelier ou des conférences sur le zéro déchet à la recyclerie. Après, c'est vrai que dans l'idéal, nous, ce qu'on aimerait, c'est de savoir combien de ces personnes franchissent le pas pour changer leur pratique, ce qui est vraiment beaucoup plus complexe. Mais c'est vers ça qu'on veut tendre, donc vraiment travailler à la fois, vraiment faire une distinction entre des indicateurs de résultats et des indicateurs d'impact en tant que tels, qui nous permettent d'aller encore plus loin. Après, aujourd'hui, on connecte énormément de données, euh, et l'autre donnée aussi quantitative qui est assez intéressante, c'est le nombre de structures de l'économie sociale et solidaire et d'associations avec qui on travaille. Parce que comme on est un agrégateur, il y a aussi beaucoup de choses qui font que nous, nous sommes presque un écrin euh, et une infrastructure euh, à la fois... Euh, en termes humains, en termes, euh, en termes euh, de bâtiments, d'équipements, etc., euh, qui permet d'accueillir plein de choses qui sont faites finalement par des toute une société civile et puis, euh, bon, j'ai envie de dire, des corps intermédiaires sur le territoire qui, qui vont eux-mêmes générer de l'impact. Donc, nous, c'est presque euh, de l'impact, euh, on va dire, indirect, concret en faisant ça, mais ça, on a envie de le mesurer au maximum, mais déjà mesurer le nombre de structures avec lesquelles on travaille, qui sont déjà assez nombreuses, euh, bah, ça nous permet de voir aussi que ça répond à un besoin de tous tout l'écosystème ESS, euh, euh, à la fois sur les territoires en très local, mais aussi euh, sur du national, parce qu'on travaille aussi avec pas mal de structures euh, qui ont fait d'ailleurs des levées de fonds sur l'État, euh, qui vont souvent euh, se servir de nos lieux, et nous on ne demande que ça euh, pour promouvoir leurs solutions, faire connaître leurs actions, etc., donc ça c'est un autre élément, puis après il y a toutes les notions d'impact sur nos propres pratiques et comment on fait fonctionner nos lieux, donc sur le retraitement de nos déchets, sur la, toute la, tout ce qu'on met en place pour que finalement il y ait moins de, de pertes possibles et qu'on utilise un maximum les déchets en cuisine, euh, c'est évidemment la question des approvisionnements. Donc ça on a aussi entrepris de travailler avec Ecotable, que vous connaissez peut-être, euh, qui est donc un, un super système qui permet un peu de mesurer l'impact dans, dans la façon de produire de la restauration. Euh, donc, On a eu la satisfaction d'avoir déjà deux lieux qui cochent, qui cochent les critères écotables, dont le pavillon des cadeaux qui est trois écotables, ce qui est une de nos grandes fiertés. Euh, donc ça, c'est sûr que ce sont aussi des outils qui nous permettent de, de, de nous challenger, qui nous permettent aussi de partager avec d'autres porteurs de projets autour de bonnes pratiques euh, et donc c'est quelque chose qui est constant hein. on sait très bien qu'on peut toujours faire mieux mais l'idée c'est d'être dans une dynamique de progression euh, de manière constante voilà aujourd'hui, on a un, un document qu'on pourra peut-être vous partager, qui est, euh, qui est un bilan d'impact, que Marie, euh, qui est une de nos collègues, qui est d'ailleurs présente euh, en backup sur, ce, sur ce, cet événement, euh, ben, fait de, de maîtresse chaque année. Alors, elle a fait hein, une première édition l'année dernière, et là, il y en aura une deuxième. Évidemment, on est un peu frustré parce qu'avec le Covid, euh, ben, on arrive à faire moins de choses que... Ce qu'on voudrait faire, mais en tout cas, on, on, on en fait déjà beaucoup et on a envie de continuer comme ça. Claire, bah merci beaucoup Julien pour euh, tous ces éléments. N'hésitez pas euh, Marine à nous préciser si euh, si ça répond à, à votre question. Euh, oui, du coup, Steve qui nous demande si Ecotable a bien été financé sur euh, l'ITA. Effectivement, en 2021, on a fait une belle levée avec. Euh, avec écotable et le pavillon des canaux est situé à une minute top chrono de, des bureaux de l'ITA, donc c'est un lieu <rire> qu'on aime bien aussi. <rire> euh, ben écoutez, ça y est, les questions commencent à, à popper. Du coup, je vais essayer d'inviter Laura pour notre prochaine question. Laura, dites-nous si vous êtes présentable ou si vous avez envie de monter sur scène, sinon, on, on posera la question à l'oral pour vous. Ok, je vais la poser. Du coup, euh, question de Laura, quels sont vos chiffres pour 2020 et 2021 Car la situation sanitaire donc, risque malheureusement de se pérenniser et ce serait plus rassurant d'avoir les chiffres au global plutôt euh, qu'avant euh, la crise. Eh bien oui, c'est une très bonne question. <rire> on vient justement de recevoir euh, nos comptes arrêtés euh, puisque nous vous clôturons en fin septembre euh, et on, on a plutôt euh, ce que je disais, on, on s'en sort plutôt très bien euh, dans un contexte encore très compliqué sur cette période. Vous avez différentes structures juridiques, je vous montre. Euh, donc, Sinioco, qui est la structure qui regroupe tous les services mutualisés, euh, toutes les fonctions, euh, un peu de direction de nos structures, qui est euh, également l'organisme de, de formation, de conseil, euh, en fait, euh, est sur un chiffre d'affaires autour de 1 million d'euros. Euh, et avec un résultat net positif. Donc, on était très contents de finir cette année euh, euh, comme ça. Chipouka, euh, c'est le nom de la société Pavillon des Canaux, les sociétés d'exploitation du Pavillon des Canaux, qui, pareil, euh, finalement, et, fin, finalement euh, Voilà, on, on parvient à, à, à sortir une, une, une, année, euh, une, une année avec une exploitation positive. Euh, il faut savoir que d'habitude, c'est plutôt autour de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, le, le lieu du Pavillon des Canaux. Donc, là, on, va, on a un peu plus d'un million de produits d'exploitation. Euh, euh, avec euh, du coup, voilà, une exploitation euh, positive. Caracho qui est notre lieu euh, la, de la recyclerie. La recyclerie, c'est plutôt autour de 3 millions, un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en temps normal. Donc là, on, on, a, on a été un peu plus affecté par la crise euh, dans le cadre de la recyclerie. Euh, c'est la structure qui, euh, pour le coup, euh, a une exploitation euh, aujourd'hui euh, avec un niveau négatif. Après, la recyclerie, euh, on, grâce au système de PGE, euh, on de, de prêts garantis par l'État, euh, on n'a pas de souci de trésorerie à court terme, a, la société est, euh, euh, va bien, et donc là, l'objectif, c'est euh, de de, re, de continuer à, à, à, à bénéficier des aides lorsque on a des, des restrictions d'accueil euh, et de, de de retrouver des niveaux d'exploitation positifs, de maîtriser un peu mieux nos rations donc ça ça va être un enjeu. La cité fertile on a une Très belle année euh, avec des très beaux résultats finalement sur les quelques mois d'ouverture euh, septembre octobre novembre avec beaucoup de privatisation euh, et donc euh, euh, on a un niveau donc je vous l'expliquais de BE euh, largement positif de 360 000 euros euh, les dotations aux amortissements donc au, qui sont élevés à cause de la convention de l'occupation temporaire euh, pèse sur le résultat net mais on est très satisfait aussi des chiffres de la recyclerie, euh, de, la recyclerie de la cité fertile et Radosti, qui est la structure qui porte les murs de la recyclerie, comme vous le voyez, est une structure aussi euh, bénéficiaire cette année. Donc, euh, euh, enfin, vraiment, euh, voilà, la crise a été très bien gérée au sein du groupe. il n'était pas encore complètement, donc je peux le dire de manière complètement euh, euh, honnête. Euh, voilà, c'est la structure, le groupe... Euh, s'en sort et prouve que même dans des temps difficiles, euh, elles, les, les structures parviennent à, à trouver des solutions, à maîtriser leurs ratios euh, pour, pour maintenir des niveaux d'exploitation euh, euh, corrects. Voilà. Merci Louise de nous avoir remis je, en plus les sites. une question qui... Oui. Qui, la suite subvention, pouvez-vous détailler euh, Du coup, ça, soyons logiques. Euh, alors, dans la ligne de subvention, il y a une partie qui est... Une grosse partie qui est... Ce sont des fonds de solidarité euh, qui ont été mis en place par le gouvernement et qui compensent justement cette perte, cette perte d'activité, cette perte sèche de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un, un dispositif euh, étatique euh, lié à la crise du Covid. Et c'est ça qui nous permet aussi de maintenir... Euh, un niveau d'exploitation positif sur certaines structures euh, et qui compense la lourde perte, puisqu'il y a quand même eu six mois euh, sur, la, sur cet exercice-là de, de fermeture. Donc, c'était énorme. Et euh, pour, pour compléter sur le, la suite, euh, aujourd'hui, euh, on n'est quand même pas sur des... Enfin, on ne va pas être fermé, ce qui était vraiment le cas là sur ces exercices-là. Euh, a priori, euh, on a des contraintes liées aux passes sanitaires, on a des contraintes, on ne peut plus organiser d'événements festifs et dansants dans nos lieux, donc ça. ça a ça nous pèse, et on... mais on a quand même, euh, voilà, on... nos lieux sont ouverts, euh, on... on a quand même des événements intéressants qui ramènent du monde, il y a eu un très bel événement à la recyclerie cette semaine, il y a eu un très bel événement au pavillon des canaux, le pavillon des tatoués la semaine dernière, qui sont des événements qui ramènent du monde, qui, euh, qui... qui ont du succès, donc euh, voilà. Ce qui succès. nous rassure, c'est que dès que ça, dès que ça repart, Dès que les, les sanctions, enfin les sanctions, les, les dispositifs sanitaires se relâchent un peu, euh, on retrouve quasi immédiatement des niveaux d'activité de, qui sont égaux à, à la normale, voire qui sont supérieurs. Euh, donc, on a, on a vraiment euh, des, des chiffres qui nous permettent d'attester de ça. Donc, euh, quelque part c'est important économiquement mais c'est important sur le fond aussi euh, de ce qu'on fait c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que nos lieux euh, servent à quelque chose et euh, permettent de bah, finalement de faire que, que les gens ils trouvent quelque chose dont ils ont besoin euh, et ça c'est quand même hyper important pour nous ça valide aussi euh, bah, tout ce qu'on fait euh, c'est aussi enfin euh, c'est un peu paradoxal ce qui s'est passé avec le covid c'est que Quelque part ça a été un coût évidemment pour euh, nos activités parce qu'on a avant tout des lieux qui sont ouverts au public mais euh, ça a mis en lumière aussi le besoin de lien social qui est quand même la base de, de, de tout ce qui se passe dans les tiers-lieux euh, sur énormément de territoires ce qui fait qu'aujourd'hui euh, on n'a jamais été au sollicité notamment par des collectivités pour arriver à, à fonder des projets euh, comme ça. donc euh, à court terme, vraiment, euh, si on parle de semaine en semaine, c'est évident que les choses, ben, euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais on arrive à trouver les bonnes solutions pour, pour surnager. J'insiste aussi sur un fait qui est quand même très important pour nous, c'est que nous, on n'a perdu aucun, euh, aucun employé euh, durant cette période de Covid. Tout le monde est encore là, tout, tout va bien pour tout le monde. Donc ça, c'est quand même hyper positif et c'est quelque chose dont on est extrêmement fiers. Euh, et puis le futur est quand même assez euh, rassurant parce que euh, le public est là et euh, les futurs euh, pourvoyeurs de projets potentiels sont là aussi. Merci beaucoup Julien pour les, le complément. Je crois que ça a été euh, apprécié dans les, dans les commentaires. Euh, on a une question de Pia qui, euh, qui veut revenir sur euh, les collectivités et les demandes que vous recevez donc, de leur part. Et euh, elle demande si certains territoires sont plus demandeurs ou plus propices au développement euh, et succès de tiers lieux ou est-ce que, euh, est que ça fonctionne le mieux. Euh, et, euh, et elle se demande s'il y a vraiment un schéma, euh, un schéma fixe ou est-ce que c'est euh, flexible alors, ça ne peut pas être un schéma fixe. On ne pourrait pas fonctionner comme des franchises euh, qui essaient euh, partout sur le territoire. Euh, ça n'a pas de sens parce que finalement, un tiers-lieu est toujours connecté à son territoire. Il y a toujours des besoins spécifiques. Il n'empêche qu'on arrive à avoir des typologies en, ter en, en termes de territoire qui nous permettent un peu de, de moduler les projets, euh, qui n'ont souvent du coup pas les mêmes modèles économiques. Euh, ce qui rentre en ligne de compte, c'est la taille des lieux, c'est le temps d'occupation, c'est euh, bah, finalement le potentiel de public aussi qu'il va avoir sur place. Euh, finalement ce qui rend aussi solide les tiers lieux, c'est euh, des lieux qui sont multi activités et qui permettent de, finalement euh, avoir des activités complémentaires avec certaines qui vont être très dépendantes de certains contextes comme le Covid et, et d'autres beaucoup moins, donc euh, nous à chaque fois l'idée c'est d'adapter euh, en fonction des contextes, des besoins et puis, euh, et puis euh, des conditions économiques euh, les projets euh, pour que ça tienne et que ça apporte, euh, ça remplisse l'objectif que ça doit remplir. Euh, Aujourd'hui, des tiers-lieux, il y en a un peu de partout. Euh, nous, on est sollicité vraiment par des très grandes villes, tout comme par des communes extrêmement rurales, sachant que rural, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a beaucoup de ruralités différentes, donc euh, il faut adapter à chaque fois euh, les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte que partout, euh, ce besoin de lien social dont je parlais, il existe. Euh, et que Évidemment, les modèles économiques ne sont pas les mêmes et que parfois aussi, et c'est quelque chose qu'on ne s'interdit pas du tout, euh, nous on veut absolument que les collectivités soient partie prenante y compris en termes de, de financement euh, parfois euh, euh, sur certains projets, parce que des fois c'est indispensable quand on est en, en, en très forte ruralité, bah, bah oui, ça vient sur le tapis. Euh, c'est aussi des choses qu'on discute énormément avec la Banque des Territoires, euh, qui est un acteur avec qui on, on discute beaucoup, qui a déjà été partenaire de l'incubateur, euh, et qui, euh, avec qui on est en discussion euh, sur cette levée de fonds, euh, qui nous intéresse aujourd'hui, euh, parce que la banque des territoires euh, agit aussi sur un nombre de territoires assez variés. Euh, et du coup l'idée c'est d'inventer à chaque fois des modèles un peu différents, euh, mais en tout cas le besoin est présent partout, ça on le sent. Merci Julien pour, euh, pour cette réponse. N'hésitez pas, euh, Pia, à nous dire si vous, si vous êtes satisfaite de, de la réponse. J'ai essayé d'inviter Samia pour sa prochaine question, euh, mais je ne sais pas si elle est disposée à nous rejoindre. Visiblement, non. Du coup, euh, Samia précise qu'elle adore vos lieux. Euh, mais qu'elle a l'impression que malgré euh, leur implantation dans des dans des QPV, euh, donc quartiers politiques de la ville, euh, les lieux sont surtout fréquentés par un public assez homogène socialement. Euh, comment mieux inclure du coup euh, la totalité des, des publics euh, de, du territoire Alors c'est souvent un, un procès entre guillemets qui nous est fait. Euh, c'est sûr qu'il y a une partie du public qui va être plus dotée, euh, notamment. Euh, financièrement et qui va avoir un peu plus de moyens. Euh, on a quand même d'autres publics qui viennent. Euh, ça se fait vraiment sur le long terme. C'est aussi ça qui est frustrant, par exemple. Ah. Julien est reparti. Euh... Il est reparti. Je vais essayer de le reconnecter. Euh... Yep. Mais je. Euh, je, pour, pour continuer j'espère que je ne vais pas déformer les propos qu'il allait tenir, mais qu'en fait c'est vraiment tout un travail aussi d'implantation sur le territoire, euh, de travail avec les associations locales, avec la population locale pour faire aussi connaître euh, d'autres publics et donc voilà je te, je te cède la parole euh, C'est exactement ça que j'allais dire c'est que souvent là on s'appuie justement parce que c'est un travail de long terme hein, finalement d'attirer des publics qui sont éloignés euh, des lieux culturels et en fait quelque part ça rejoint exactement ce qui se passe sur le concept de la démocratisation culturelle dans les lieux culturels quelque, quelque chose qui est, qui est travaillé depuis des dizaines d'années et qui est vraiment pas facile donc c'est vraiment des actions de médiation qui prennent du temps donc là évidemment l'idée c'est de bosser avec des associations avec des écoles, avec les collectivités avec euh, tout un tissu local qui nous permet euh, d'attirer des publics qui sont peut-être moins visibles quand on vient boire un coup euh, dans un de nos lieux mais qui va quand même être là souvent sur des temps qui vont peut-être être moins forts. Euh, on fait beaucoup de travail avec les scolaires, par exemple, et notamment à Pantin, euh, que ce soit pour de la sensibilisation à l'agriculture urbaine ou pour l'accès au numérique, euh, ce sont des exemples parmi d'autres. Et petit à petit, nous, on voit qu'il y a quand même une, une diversité qui, qui, qui, qui naît et qui grandit, mais c'est un travail de longue haleine, et on en a parfaitement conscience. L'idée, c'est de lever un maximum toute barrière à l'entrée de ces lieux-là, la première barrière à l'entrée qu'on a levé, et ça, aujourd'hui, c'est un fait, c'est la barrière économique. En gros, vous n'avez pas d'obligation de consommer quoi que ce soit. On va vous demander de ne de payer rien du tout pour venir profiter de plein de choses. On sait très bien que la, bosser uniquement sur la barrière économique, ce qui est déjà un défi, hein, euh, ça ne suffit pas. Après, il faut lever des barrières culturelles, des barrières de se sentir légitime à passer le pas de la porte. Et, et ça, c'est un travail de médiation qu'on travaille au quotidien, mais qui est un défi de tous les jours, hein, on ne va pas se leurrer. Donc, on sait que on a, on a, ce travail, il est infini et qu'on ben, n'arrive pas à réaliser tout ce qu'on veut aujourd'hui, même si je pense que des fois, cette diversité, elle, elle existe déjà, elle n'est pas assez vue. Alors, peut-être qu'on ne se la ramène pas assez, j'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas, euh, nous, on a parfaitement conscience que, que ce travail-là, il faut l'accomplir et, et, et c'est notre volonté. Donc, euh, donc euh, j'entends ce que vous dites, mais on est dessus. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Euh, du coup, on a une prochaine question de Julia qui vous demande, après toutes ces années du coup de, de gestion et développement de, de tiers-lieux écoculturels, quels sont les enseignements que vous avez pu euh, tirer euh, sur, sur chacun de vos lieux Alors ça, c'est une très grande question. Euh, je dirais que… Euh, ouais, ouais, non, mais en fait, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que dans des tiers comme ça, on, on a donc euh, des objectifs qui relèvent de l'utilité sociale. Euh, on, on, on est sur, sur la question de l'intérêt général, etc., sur des territoires, sur plein de, de problématiques différentes. Donc, euh, je pense que vraiment, le rapport à la collectivité est quand même hyper important euh, parce que ça ne se fait pas sans, euh, sans la collectivité du local. C'est euh, quelque chose que nous, on avait moins perçu quand on avait des lieux purement parisiens parce que finalement, il euh, y a plein de projets qui se montent et qui vivent d'eux-mêmes. Et, euh, et en fait, à mon avis, c'est quelque chose qui est plus uh, important à... à à travailler quand on est en QPV ou quand on est en ruralité justement. Euh, donc ça, je pense que c'est important aussi de ne pas vouloir. Euh... En fait, ça se bosse main dans la main. et Évidemment, les collectivités, elles sont parties prenantes de toutes les autres parties prenantes euh, du projet. Euh, donc voilà. Après, nous, nous ce qu'on a acquis comme conviction, et je, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est que, par exemple, moi, quand je vais euh, au salon, euh, enfin, aux journées d'Impact France chaque année, je parle avec plein de gens différents qui ont plein de projets différents. Et, et le tiers-lieu, c'est génial parce qu'en fait, on, on arrive à finalement, euh, je fais quasiment pas une conversation, on pourrait pas faire quelque chose ensemble. Parce que nous, on, enfin voilà, les tiers-lieux, ce sont des espaces et c'est pas que nos tiers-lieux, c'est tous les tiers-lieux qui permettent d'accueillir énormément de choses et de dynamiques et on se rend compte que finalement, toucher les gens, avoir des espaces pour les toucher, les sensibiliser, euh, faire des choses avec eux, proposer aussi qu'ils s'emparent de problématiques et qui proposent des solutions, bah, ça, en fait, c'est transversal finalement à toute l'économie sociale et solidaire. Et c'est un vrai truc en plus qui permet que bah, des gens qui vont être éloignés de ces logiques-là, elles bah, vont pouvoir euh, sentir qu'elles elles peuvent en faire partie et qu'elles peuvent euh, proposer des choses dans ces dynamiques euh, d'impact. Donc, euh, j'ai envie de dire que nous, on a la conviction que le tire-lieu, c'est un outil, on parle souvent de tire-lieu en tant que processus. Ce n'est pas tant un, un lieu qu'un processus de, de, de collaboration et de rencontre. Euh, et, euh, et, et finalement, au bout de toutes ces années, euh, moi, j'en suis toujours autant convaincu, voire plus qu'avant encore. Donc, c'est plutôt positif. <rire> Merci beaucoup, Julien. Et, du coup, on a une question de François concernant… Euh, le le financement euh, et la levée de fonds et qui euh, demande confirmation du coup que le financement euh, dont euh, la partie sur l'ITA se fait bien au niveau de la holding donc ça a été dit euh, au début euh, et rappelé par, euh, par Louise donc oui ce sera bien dans, dans la holding. Et quand la collecte sera-t-elle ouverte Eh bien, écoutez, euh, ça ne saurait tarder. On est en train de finaliser euh, toute la documentation euh, juridique et contractuelle et le dossier d'investissement. Dès qu'on aura euh, les trois documents finalisés, on pourra ouvrir euh, pour rappel, du coup, euh, question process, on, on essaye toujours de vous envoyer le dossier d'investissement donc à toutes les personnes qui ont marqué un intérêt, donc soit via une intention, soit par une demande de dossier, au moins trois quatre jours avant, euh, idéalement avant un week-end ou en début de semaine pour que vous ayez le temps de le de le lire, de le prendre, de le de, de le prendre en compte et de prendre une décision. Donc euh, idéalement. À partir du moment où on vous envoie le dossier, comptez 3-4 jours pour qu'on ouvre la collecte. Donc ce sera maximum fin janvier. J'ai une autre question sur les, la levée de fonds, donc je vais peut-être enchaîner. J'ai vu une question de Rémi, est-ce que l'investissement sera accessible via un PEA, PME et est-ce que vous pourrez avoir un certificat d'éligibilité tout à fait les obligations sèches sont éligibles euh, au PEAPME depuis euh, 2019, depuis la, la loi PACTE. Euh, donc, du coup, c'est une pratique que, que l'on a l'habitude de, de faire. Du coup, il suffira de sélectionner au moment de l'investissement que vous souhaitez le loger sur un PEAPME et ensuite, on vous envoie tous les documents dont vous avez besoin auprès de votre banque et, euh, et on remplit l'attestation d'éligibilité à la fin. Alors, ça c'est fait. Ensuite, euh, on a une question de Charlotte qui vous demande quel est le montage capitalistique entre la holding et les filiales et euh, précisément donc, le ratio personne morale et euh, personne physique. Eh bien, super. Du coup, je vous repartage juste un peu. Oh, je ne sais pas si on voit bien là. Bon. Euh, alors en fait, donc euh, vous avez la holding euh, dont on parle qui va lever des fonds, euh, qui détient aujourd'hui plusieurs structures. Cette même holding, elle est détenue aujourd'hui euh, par euh, l'équipe euh, dirigeante euh, associée euh, fondatrice euh, avec comme actionnaire principal Stéphane Vatinel, le président le fondateur de Signoco, Et à ses côtés, pour 77% environ, ce sont les, euh, des salariés euh, soit en direct, soit à travers euh, une société euh, holding, mais euh, c'est les salariés qui détiennent la majorité du capital. Euh, alors pas tous les salariés, mais les salariés fondateurs euh, de la structure qui détiennent la majorité. Et on a trois fond fonds d'investissement à impact qui sont déjà au capital, Noves, euh, qui est un fonds géré par Inco avec euh, la Caisse des dépôts derrière, Aviva Impact Investing France et Inco Investissement, qui détiennent chacun autour de 7% du capital, et qui sont déjà positionnés euh, les trois pour réinvestir dans le cadre de cette levée euh, sur la holding, euh, qui complétera du coup, les obligations euh, de l'État. Ensuite, euh, l'organisation aujourd'hui, donc cette holding euh, détient à 100% la structure Signioco, qui est la société euh, qui regroupe euh, les fonctions un peu support, tout ce qui est services, formation, conseil, euh, qui va regrouper les, notamment la, la direction euh, et les services mutualisés. Vous allez avoir ensuite une facturation euh, contre aux sociétés d'exploitation, euh, puisqu'il y a des missions, du coup, de direction, de gestion entre Sinioco euh, et les sociétés d'exploitation. Vous avez ensuite euh, la holding qui détient aussi euh, 100% de la structure euh, Pavillon des Canaux, euh, qui détient 60% de la structure Cité Fertile. On a donc deux associés minoritaires euh, des partenaires dans ce projet Cité Fertile. Euh, qui sont O'Sullivan euh, Développement et euh, Panam, qui est euh, la bière brassée locale. Donc, ce sont nos associés euh, sur la structure. Et ensuite, la holding détient 51% euh, de la structure euh, recyclerie, donc de la structure des murs de la recyclerie et de la structure d'exploitation de la recyclerie. Là, vous avez un, un associé minoritaire euh, à nos côtés, euh, personne physique. Voilà. Ce sont des détails un peu plus juridiques. J'espère que j'ai été claire. Très clair. merci beaucoup Louise. N'hésitez pas, Charlotte, à, à nous demander des compléments si besoin. Euh, pour terminer sur les questions de Charlotte, elle demandait également si euh, vous aviez des éventuelles conventions de trésorerie et refacturation et, et si c'était possible de partager ces enfants. Alors oui, tout à fait, on a un système de convention de trésorerie au sein du groupe. Euh, donc voilà, entre la holding euh, Douk et ses sociétés euh, d'exploitation, donc voilà, on a mis en place ça. Et ensuite de refacturation, donc c'est ce que j'ai expliqué, en fait, euh, c'est la structure SINIOCO qui regroupe un peu les forces vives euh, euh, aussi de, de, du groupe, euh, qui euh, va avoir à chaque fois une lettre de mission avec les sociétés d'exploitation pour euh, les missions euh, de euh, direction. Euh, des missions de programmation, euh, euh, des missions euh, de comptabilité, d'accompagnement de la vie euh, juridique comptable de la structure, et euh, qui va donc facturer ces missions euh, à ces sociétés d'exploitation. Donc il y a ce système-là euh, au sein du groupe. Merci beaucoup, Louise. Et merci à vous Charlotte pour, pour vos questions. Du coup, on a une question de Léo euh, qui revient sur la levée de fonds. Donc la levée de fonds euh, de l'ITA a un objectif donc, de 500 000 euros avec un maximum effectivement à 1 million. Et, euh, et pourtant, donc, le, ce qui a été présenté, c'est 3,5 millions pour cette première étape de, de levée de fonds, euh, 13 millions. Pour l'étape 2, euh, j'imagine que c'est pour la première étape surtout. Euh, oui, c'est ça. ça. On parle vraiment de la première étape. Euh, les étapes euh, suivantes euh, seront ensuite euh, plus affinées en fonction des projets euh, identifiés euh, et euh, des opportunités, par exemple, d'achat pour la foncière. Euh, une fois qu'on aura identifié ça, euh, on aura éventuellement deux de autres projets de levée de fonds, euh, pourquoi pas sur l'IPA, au niveau de la foncière. Mais pour l'instant, on parle bien de la holding, euh, et donc euh, avec euh, un tour autour de 3,5 millions. Euh, et comme je disais, les investisseurs historiques se sont déjà positionnés de manière positive pour réinvestir on, et on voilà et l les, les obligataires euh, grâce à l'ITA feraient partie de, de ce premier tour de table merci Louise du coup on a une question de Rémi qui euh, demande si euh, <rire> si du coup c'était pas plus pertinent d'investir dans les murs qui est, qui est fort consommateur de capitaux, d'autant plus si les collectivités sont demandeuses. Du coup, effectivement, ce sera peut-être la prochaine étape avec la foncière, mais... Je pas très bien la question, mais... Oui, bah, c'est un peu l'idée, hein. en gros, c'est de se doter euh, de, de ce, cette cartouche-là. Pour tout vous dire, quand on a fait les, premiers, les premières levées de fonds, on n'avait pas forcément d'idée de mur, on se disait que nous, notre travail, c'était plus l'exploitation. Et puis, et puis, voilà. Et en fait, ce qu'on a appris aussi avec le temps, bah, c'est que les murs, ça nous permettait aussi de, bah, de se projeter sur un temps plus long. Alors après, c'est vrai que c'est un fort investissement de départ. Ça demande pas mal de fonds propres. Euh, après, c'est sûr que les financements bancaires sont parfois plus facilement débloquables parce qu'on a encore le réflexe de la pierre. Euh, et du coup, les banques sont assez... Euh, assez favorable à ce genre de dynamique. Euh, donc, on va dire que se doter de ce, ce, cet outil supplémentaire, ça fait partie de la stratégie, mais encore une fois, au service de l'usage et de l'exploitation. Merci beaucoup, Julien, pour les précisions. Euh, on a une question de Pascal qui demande si vous incluez un budget médiation dans le compte d'exploitation du lieu. Alors, en fait, ça correspond surtout à des postes, c'est-à-dire que nous, euh, nos, tous nos lieux sont euh, toujours gérés par un binôme. En gros, il y a un binôme qui est composé souvent d'une personne qui va être plus en charge de l'exploitation, euh, donc vraiment, euh, et qui va être quelque part plus monopolisé sur les activités euh, rentables, entre guillemets. Et puis, il y a quelqu'un qui va être plus en charge de ce qu'on appelle chez nous... Euh, soit être responsable pédagogique, parfois on l'appelle comme ça, ou c'est chargé de contenu, chef de projet éco-culturel, donc ça varie suivant suivant le type de projet qui va de là être pour le coup complètement sur les notions d'ancrage local, de médiation, mais aussi de programmation, etc., et qui après va piloter des ressources en interne, que ce soit en prog, que ce soit en... En, ben voilà, des gens qui font de la sensibilisation à l'agriculture urbaine, on a certains postes qui sont là-dessus, euh, ou que ce soit euh, finalement des gens qui vont animer un atelier de réparation, et puis surtout qui va faire énormément de liens, cette personne, avec euh, tout le tissu associatif local. Euh, donc ça prend du temps, euh, ce sont des, des postes finalement qu'on qu ne retrouve pas dans des modèles économiques euh, bar-resto euh, standard, euh, mais que nous, on a, et qu'il faut assumer, hein, ce qui n'est pas évident euh, économiquement parlant, mais c'est ce qu'on arrive à faire et ce qu'on défend. Euh, donc, en effet, oui, on a une large part de l'équipe qui, euh, qui est déjà, euh, sur chaque lieu, euh, monolisée sur les questions de médiation. Merci beaucoup, Julien. N'hésitez pas, Pascal, à, à commenter si vous êtes satisfait de la réponse. Et on a une nouvelle question de Samia qui demande si c'est envisageable de monter un tiers-lieu à Perpignan, la ville frontiste. Ah, bonne question, ça. Euh, bah... Bah, J'avoue que là, euh, le faire avec la collectivité, ça serait peut-être plus difficile. Après, il n'empêche que j'imagine qu'à Perpignan, euh, il y a plein de gens qui ont envie que des choses positives se passent euh, et qu'en fait, euh, il faudrait quand même pouvoir trouver le moyen de les aider euh, et en tout cas de leur donner les outils pour que ça se fasse. Est-ce que j'ai encore disparu Non, c'est bon, je suis là. Euh, euh, donc moi, je pense que oui, potentiellement, euh, parce que, parce que là-bas, il y a des gens aussi euh, qui vont être intéressés par ce que défendre tiers-lieu et qu'il ne faut pas les abandonner. Sympa. Euh, bah, du coup, Samia, on, on espère fort pour vous. <rire> Euh, on a une question de Christophe euh, sur le coworking. Donc, il précise que il demande si de développer le coworking au sein de, de vos tiers lieux en partenariat, du coup, avec les entreprises qui poussent le télétravail et les villes qui ont un intérêt euh, à ce que leur dynamique soit maintenue. Est-ce que ça peut avoir un intérêt euh, pour le développement de vos tiers lieux euh, Ça a complètement un intérêt. C'est une des briques d'activité qu'on peut intégrer aux tiers lieux. Euh... Après, toute la question est de savoir si on le fait nous, en direct, ou si finalement on travaille avec un acteur local ou national qui est spécialiste de ça. Euh, c'est possible dans les deux cas, tout dépend du contexte et des parties prenantes qui sont intéressées par le projet, mais évidemment dans la dynamique actuelle, et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui est défendu souvent par les régions qui ont un vrai levier de développement sur tout ce qui est activité économique, et en même temps qui va souvent être concerné par tout ce qui est euh, migration pendulaire, etc., et qui vont avoir intérêt à ce que les gens favorisent le télétravail euh, aussi pour des raisons écologiques, d'une certaine manière. Euh, donc oui, évidemment, ça fait partie, euh, ça fait partie de ce qu'on pourrait faire. C'est pas notre spécialité de base, mais on a déjà un peu expérimenté ça sur Cité Fertile, plus en accueillant des incubateurs ou en faisant un peu de la mise à disposition de locaux pour des structures, donc un peu du coworking qui ne dit pas son nom, euh, mais euh, c'est clairement quelque chose qu'on serait amené à faire dans certains projets en effet. Merci beaucoup pour ces éléments. Moi, je rajoute un petit partage d'expérience de l'ITA. On a fait un de nos séminaires à la Cité Fertile juste après les, les, le double confinement, et c'était très sympathique, comme euh, qualité d'accueil, comme euh, équipement, et pour faire ces pauses aussi, c'était très sympa d'avoir hein. <rire> les, tous les hectares de la cité à disposition. Eh bien, euh, merci, euh, merci beaucoup. Si vous pouvez continuer à poser des questions, si vous avez des, des ultimes questions qui, qui vous viennent, ou des témoignages, ou des, des recommandations de prochains territoires sur lesquels Sini euh, devrait faire une petite étude <rire> d'implantation. On a noté Perpignan. Euh, je vous remets quand même le, le lien vers la levée de fonds, même si euh, je pense que vous devez tous l'avoir déjà dans vos, dans vos favoris, j'espère. Euh, mais voilà, merci beaucoup, Louise et, et Julien, de vous être connectés, même en déplacement euh, euh, sur, sur cet événement, on voit que les, la Wi-Fi n'est pas la, la, de la même qualité des deux côtés. <rire> Il y a eu un petit peu de favoritisme. Ah, est-ce qu'on a une dernière question Ah, Samia pose une question sur les... <rire> la dernière question... Euh, moi, je moi. Bonus. <rire> du coup, euh, pourquoi 6% sur, sur la, la levée de fonds de l'ITA Ah ben... <rire> Non, mais après, euh, c'est sûr que par rapport au taux d'intérêt actuel le bancaire, c'est une vraie opportunité pour euh, les investisseurs euh, de l'État. Euh, pourquoi 6% Parce que ça reste quand même un, un outil financier plus risqué que la dette, euh, puisque euh, les obligations viennent après le remboursement en termes de, de séniorité euh, des, des dettes. Euh, et voilà, et c'est pour que ce soit intéressant pour que vous investissiez. Oui, pour information, euh, Samia, du coup, euh, euh, peut-être rappeler le, rapidement le process de, de sélection et de définition des, des conditions d'investissement euh, des entreprises financées sur l'ITA, donc les entreprises candidates ou dans 80% des cas aujourd'hui, euh, étant donné qu'il y a beaucoup de co-investisseurs sur les, les tours de table, du coup, euh, soit l'ITA est suiveur des conditions déjà établies par une levée de fonds auxquelles on va participer ou on va combler. Euh, une, une partie du besoin en financement, ou alors on va les définir, euh, mais euh, c'est toujours soumis du coup, à une première analyse en due diligence d'un analyste, ensuite c'est soumis à un comité d'investissement euh, externe qui est composé euh, bah, de business angels euh, de secteurs euh, pertinents, mais aussi euh, d'actionnaires de l'ITA donc principalement de fonds d'investissement à impact. Euh, donc voilà, c'est des, des, des éléments qui ont été étudiés en fonction euh, du risque, de la taille de l'entreprise, de sa capacité à rembourser. Euh, et, euh, et du coup, voilà, c'est vrai que sur l'ITA, on est entre 4 et 8. Donc 6%, effectivement, c'est euh, un taux intéressant. Et SINI est plutôt bien placé euh, pour que ça continue d'interpeller aussi les, les citoyens, mais ça a été calculé en, en bonne conscience. Et c'est la partie sur laquelle on a le moins de défauts. Donc, euh, n'hésitez pas à participer aux, aux, aux obligations, surtout si c'est vos premiers investissements. Voilà, bah écoutez, euh, si vous n'avez plus de questions, on peut s'arrêter là. Sachez que vous pouvez continuer à nous solliciter sur euh, le chat. Je pense que je dois avoir mon numéro de téléphone dans, dans le dossier d'investissement. On a des liens calendly aussi. Vous pouvez prendre rendez-vous au moment qui vous arrange. Et sur, directement sur la levée de fonds, vous avez un onglet questions. Et puis, euh, à très vite pour, euh, pour la collecte qui, j'espère, sera, euh, sera à l'image de Signy ou Co, qui sera dynamique du coup et courte, on l'espère, pour que vous puissiez développer euh, le, plein de tiers lieux, notamment à Perpignan. Merci beaucoup, Louise et Julien. Très bah, bonne soirée merci, à euh, tous. Merci à vous. Merci, merci à tous et à toutes. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à bientôt. Quand soirée